Donc j'ai battu ce gars là avec ses pointes sur les cheveux là, mais hors live parce que la caméra a coupé Du coup vous n'avez pas assisté à ce beau combat donc je lui ai juste foutu la pâté hein, comme tous les autres Voilà donc bah maintenant on va pouvoir y aller Du coup j'ai accès maintenant euh, au labo euh, des méchants, là, des voleurs Bonjour Eden ça va Adelbert a appelé pour nous dire que des Pokéball étaient maintenant en vente à la boutique Pokémon de Sar Marag. Ce sera plus pratique pour toi. Bonne chance, Edith. Ok, bon, on va aller faire un, un tour là-bas. Bon. En plus, euh, j'avais pas pris euh, le pont et tout ça. Le... Les ponts, parce qu'il y en a plusieurs. Bah, bah, là voilà. On n'a pas tout visité en fait. Donc on va faire ça et après on est en foutre fait une bonne leçon, le voleur. Donc euh, attendez, je suis euh, eh mais je suis pas allé au bon endroit, c'est pas ici les pokéboules. Ouais, on va revenir ici après. Je vais chercher les Pokéball. Et c'est ici, ça m'a aidé. Je peux autant pour moi. Alors, c'est parti. Pokéball, Pokéball. Ah, je sais pas si j'ai beaucoup d'argent, je vais Parce que j'avais tout dépensé dans les massages. Acheter. Ah ouais. Bon, je peux en prendre combien là, du coup. 4. Ouais, c'est pas, pas grand-chose. On va affronter des dresseurs, on va regagner gagner de l'argent. Comme ça, après, je pourrais prendre plus de Pokéball. on va aller là où on était là mais les gens ils se poussent pas hein. là où on n'est pas allé c'est là bas ça elle est par là Non mais normalement je tombe pas dans l'eau c'est bon <rire> Tiens il me suis isolé là Et bienvenue le jeune, pas besoin de parler, pas besoin de questionner On fait un combat d'accord Bah oui, j'attends que ça On fout du fric à bout de le fric mec Comme ça moi euh, ouais, je vais essayer de prendre une trentaine de Poké un bon stock après ça sert à rien d'en hein, prendre non plus euh, une tonne hein, parce qu'après les super Balls et les hyper Balls qui seront beaucoup plus efficaces alors on va faire Ah il y a un pokémon obscur en plus euh... mmh. j'hésite Charge ici, combo gris sur en Voilà. Voilà, ça c'est fait. On va lui remettre un petit coup de charge à l'autre. Et... Ah si je mets une autre attaque, ça va pas le faire. Bon, allez. <rire> on tente. Parce que là, je sens que je vais me mettre Kawe oui, ça et va, ça va échouer. J'espère que c'est bon. Faut pas être déguerpé sur quoi. C'est bon Ouf Bienvenue dans l'équipe, Coxie Il n'y a plus qu'à purifier Hum, dommage, j'ai perdu ce combat Cette machine sur ton bras, ça a l'air sacrément bien fichu Je ne sais pas ce que c'est, mais toutes ces limites, c'est impressionnant Pendant un moment, j'ai cru que tu avais attrapé mon Pokémon ben en fait c'est ce que j'ai fait hein. non mais il est sérieux là ah, je... il est bégueux le mec bon en fait c'est un gentil monsieur mais il a des Pokémon parce que je pense pas que ce soit le seul ah bah ben voilà les Pokéballs ce que je voulais ben, je fais le tour hein. Ah, attendez, je voulais faire le tour. Voilà, il n'y a rien. On ne sait jamais, hein. Alors. Ah, il y a des objets, là. Caché. C'est pour ça qu'il faut bien fouiner partout. On prend les escaliers ou l'ascenseur Ah, mais attendez, il y en a un là aussi. Antipara ça peut toujours servir on va prendre des escaliers c'est bon pour la planète, c'est mieux. mieux pour l'écologie un combat ah. et eh bien ce n'est pas un enfant ordinaire normalement les gens prennent l'ascenseur <rire> Ouais. bah oui, ils, ils ont la flemme les gens surtout que, quand on est jeune quand même Voilà. Prendre les escaliers. Fais du sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. Attendez, je vais voir par là s'il n'y a pas d'objet. Tiens, on l'a. Il n'y a pas de combat. Non. On est arrivé au sommet. J'entendais le vent là, donc euh, juste avant de passer le. Le seuil. Je sens qu'il va se passer quelque chose là. Ah non même pas. Bon. pour euh, le fun et toi tu m'as l'air d'être un dresseur on m'a donné un pokémon super fort je vais te le tester sur toi ok je veux bien sur sur Médine. en espérant que ça va pas le football. je pense pas quand même ouais faut même lui donner encore un coup on va bah ça servir de fait C'est un peu moins puissant j'ai. Avant d'aller au labo des voleurs, on va racheter d'autres pokéballs Parce que je sens que là-bas il y aura plein de dessus On vais s'occuper d'eux Je vais leur faire des massages tout à l'heure Mais c'est quoi ce bazar J'ai rejoint cette organisation parce qu'ils ont dit qu'ils me donneraient un Pokémon costaud indifférent des autres Alors c'est un costaud ça Je me suis fait arnaquer euh, Bah en fait... Euh ah oui, d'accord, je comprends mieux. Il donne des Pokémon obscurs aux gens. Quoi. Il y a un petit pépé là. Bon allez, je vais bien prendre l'ascenseur pour descendre. Donc on a bien fait de prendre des escaliers sinon on n'aurait pas vu les objets. Alors... On a d'autres petites maisons en bas. parce que euh, attendez vraiment là ça m'a mis ah, voilà ben, on va aller voir ici juste un petit monsieur c'est tout bon, voilà. en fait on voit que chez les gens comme ça bon lequel la le, le, café je prends là je suis perdu là. pas bon ça, déjà aller à gauche alors je sais pas s'il y a un système mais je suis au hasard, Il a fallu de réfléchir j'ai toujours fait comme ça hein. ah là ça doit être bon et après on va faire à pied là bas cabotte qu'une petite maison hein, c'est un studio c'est exactement comme mon studio chez moi une petite cuisine toute petite kitchenette toute moche, le lit donc du coup on a obligé d'entendre le frigo et là bah on va dire que c'est le bureau gaming <rire> petit bureau euh, rien du tout je rigole quand même chez moi j'ai plus grand genre il a même pas les toilettes et la salle de bain lui. alors peut-être c'est un atelier de travail de toute façon dans, dans les maisons dans pokémon les gens ils ont pas de toilettes alors je sais pas comment ils font ils se lavent pas de trado. bon du coup je pense que j'ai tout fait oh, bon, ici mais... ouais, en on a tout fait euh... roule on va en rechercher quelques unes Alors, Je vais pas pouvoir prendre grand-chose encore Ouais, bon, juste 3 Il n'y rien hein. Ouais mais non les gars Parce que... Ouais bon, ok on reviendra plus tard on chercher Tiens je vais faire les massages là Pour voilà, les... Ils en sont... Du... On va voir... Ouais... Ils en sont moins... Du... le Pokémon avec tout simplement. On va faire l'autre maintenant. Je vais regarder où ils en sont. Ah ouais, bah ils en ont encore pas mal, ils sont tout frais capturés, donc c'est un petit peu normal, bon on va aller au labo et on reviendra un peu plus tard pour les pokéboules, Go. que, que j'ai pas tout le temps ma petite sœur là parce que sinon, euh, elle aurait peur qu'elle méchant voilà. est méchante on va aller c'est multicolore on est des sexuplés on aime répandre le, la terreur vive nous vive les frères hexagones comptage hein 2, 3, 4, 5 Andouille des voix, il sait pas compter le rouge Mais bizarre, on est que 5, il doit manquer quelqu'un C'est impossible, on recommence Comptage, le vert c'est pas compter 1, 2, 3, 4, 5 Ah mais vous êtes nul en maths les gars là oh. Vous le faites exprès, c'est pas possible tu vois qu'est-ce que je disais Il manque quelqu'un. Mais bon, un de plus, un de moins. Cet enfant, il est suspect, nous devons tirer ça au clair. Il change de sujet brusquement. Hé demi partion C'est pas un bac à sable ici. Cet endroit est la propriété du groupe Hong. Même s'il si n'y a eu personne pendant longtemps. Si tu restes ici, on va être obligé de s'y Rentre chez toi, petit. C'est un conseil. Alors je fais quoi les gars Je rentre chez moi ou je vais les enquiquiner Voilà les enquiquiner, oui C'est parti Visiblement, tu es du genre têtu. Ouais. Bien, je vais jouer un peu avec toi histoire de passer le temps. Allez, montre un peu ce que tu as dans le ventre. Je vais en faire une bouchée. Pokémon obscur en vue, ouais. Voilà. Alors... J'ai pas fait grand chose hein, j'aurais peut-être fait du médecin. on va aller voir après à l'intérieur s'il y a quelque chose pour euh, soigner les pokémon trois fois ça suffit, c'est bon, on y est Après ils nous expliquent douze alors bon usage hein, les pokémons là C'est bon, on l'a Finalement je vais remplacer Tédua ça par un... Enfin Tédua ça, une ours comme je vais appeler on va le remplacer par un Pokémon obscure. Lui celui qui a le plus de PV. Donc je vais prendre lui. Du... Ah. voici voici pas, voici pas, si je le fais bien voilà monsieur sur lui allez ah non on va tous faire sur, sur point si il y a plus de niveau euh, tous faire Ah oui, quand même ça c'est pas gentil, ça Ouais, même pas KO Oh, je suis dédié Par contre, moi ouais, je vais être KO Pour l'instant, c'est mon nom, un peu Ah, ce noir, c'est peut-être mieux On voilà. va Bientôt, oui, peut-être. Au Bientôt le niveau Poursuite. Ouais, ouais, Mimique, allez, je l'enlève. Pokémon obscur. Si je fais ça, ça fait quoi bah Rien. Il fait un peu plus de dégâts que ça. Oh, oui, bon bah voilà, tout s'il est comme vous, ça. y est C'est une attaque en deux fois. Voilà pour ça Ah, oh, ouais. Ouais, il est Ah, mais il mets des dinges, mais. Ouais, J'espère que ça va pas me mettre KO. C'est bon. Ouais, on va la capturer. Oubliez, okay. Pokébole Possons les doigts Allez, allez Ouais, c'est bon Ma très petite de sale gosse en plus. Quand je m'énerve vraiment, je perds totalement le contrôle. J'ai voulu t'épargner ça. C'est ça, ouais, excuse, bidon. Là, je peux passer là aussi. Et là, c'est là. Et le Pokémon obscur, alors vous venez là, ils là. Putain, ils se comptent encore, ils sont trop maintenant, ils sont cons. Hein. Par contre, mince les gars, j'ai pas fait gaffe aux couleurs, je sais plus c'était lesquels que j'ai fait. Le bleu, je l'ai fait, c'est sûr, mais l'autre, je sais plus c'était qui. Bon, tant pis. Attention, il me faut des sous, il me faut euh, tous les Pokémon obscurs. Oh, go Oh non! Je vais desfonnier, il était j'ai pas On va aller les finir en fait. On se moque un truc juste à côté. Ah, il me faut une jaillie-voix aussi. Euh... Là où j'ai ouvert la porte. Euh... Ouais, non. En bouton un mouton à capturer. Alors pour l'instant, on va mettre, on se concentrer sur lui là, pour le mettre KO. Ça, c'est le moyen plus intelligent de me foutre les pokémon non obscurs KO avant de s'occuper des pokémon obscurs. C'est la meilleure euh, solution. Oh là là Il reste encore un petit bout de vie. Oh. voir et euh, je sais pas j'ai peur que ce soit trop ouais mais ça et là, je crois que c'est pas assez donc, euh, je sais pas. on sait jamais vraiment euh, quand est-ce le bon moment de lancer la Pokémon. Ça, ça lui a enlevé qu'un petit PV, hein. j'ai rien vu de Donc a encore mauvais état, ça a le et là, beau, hein. non, beau, hein, quand quand il bon qu'il Au moment c'est bon, quand l'adversaire est dans le rouge jaune, il Ah oh bah non, une pokéball de gaspiller Ah oh non Pénible Alors, je vais mettre qui là Si je mets niveau 17, euh, ouais, ça va. je vais plutôt mettre niveau 10, sinon ça va le mettre qu'à l'autre. va wow. avoir enfin, un petit coup de charge hein. je crois que c'est le meilleur hein. blocage ça doit faire une attaque donc je vais pas trop faire le charge là là. c'est bon Je peux pas faire mieux. Hein. Parce que là, moi, ce qui, ce qui serait bien, ce serait que j'ai un truc pour paralyser les Pokémon, mais j'ai rien. En tout cas, j'ai clair. Ouais, c'est bon. Pokémon, on dirait euh, le jour du grenier. Allez, encore un losto. hop, Et là, je voulais voir aussi là-bas. Je suis pas allé jusqu'au bout. objets Est-ce qu'il y a des gens sur la droite là Sur ma droite Non, il y a un objet donc je vais encore combattre avec eux pour capturer quelques Pokémon obscurs et je vais je vous retrouve pour le prochain épisode donc là je vais sauvegarder à la prochaine